Le chef de l'Église. Shalom bien-aimé qui nous suivait sur Les Avertis, dans la 4 la lumière. ça m'a pas je crois que nous sommes vraiment parfaits. Nous toujours parfaits. Nous sommes que Nous sommes parfaits. Nous sommes parfaits. Nous sommes parfaits. Nous sommes parfaits. Puisque sommes parfaits. Nous sommes parfaits. que sommes parfaits. Nous peut être peut je vais dire, je vais dire, je peut dire, je vais je vais dire, je vais dire, être na bisika je vais dire, je je vais dire, je je vais dire, na et comme ça bango de comme réellement pembe nanzambe puisque ça comme pembe nanzambe de place nzamba cola qui sope ba vérité nayo yeshua asa koloba bo il est avantageux que je m'en aie afin que l'esprit saint n'est-ce pas vienne pourquoi rôle l'esprit saint parmi tant d'autres rôle il y a les bossa linu ni asa quoi enseigner biso na vérité alors le loto zan a tem oto bengi le mensonge le kuta le mensonge Lokuta. Role à Saint Esprit et pas moindre en zambè et un capo n'a qu'enseigner bisso dans toute vérité. Vérité à libosso et à la vérité à parole les zambè. Vérité à libosso à la li vérité au écoupez sa vie éternelle. Vérité à libosso à la li vérité au écoupe pour sayo pembe les zambè. Ceux qui Saint Esprit a convaincre dans vérité wana est que au komi pembe les zambè nezko vérité ne coulata yo. Oh, vérité, on a fait un Vérité on temps. Il y a e un Yeshua lobi, j'ai su le chemin, la vérité et la vie. Pourquoi Puisque ce qui est aux temps, il faut attribuer. Parce que le lobby, tout est un mensonge, tout est le thème es autre lobby. Le mensonge, le kouta. Comment abandonner le mensonge ou bien le kouta Comment vous ko abandonner en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 mais chaque qui a internet d'autres sont le fils du diable d'autres sont le, le fils de dieu maintenant comment reconnaître un fils de dieu c'est par la vérité et quand je dis vérité ici c'est à dire un avantage par rapport à vérité c'est à dire euh, par rapport à la vérité tout texte hors contexte comme un prétexte. C'est-à-dire y si na kou kou parole parole, ne pas n'est-ce pas, et c'est-à-dire la vérité. oh la vérité, c'est lui qui na koloba. ça, ça, le mensonge est le kouta. Mensonge est le contraire, il y a vérité. Mensonge est le contraire, il y a vérité. Place vérité, il mensonge, il y a la Place mensonge, il y a a un peu très bien. Il y a un peu de Il y a un 1% y a vérité. au on il y a le kouta, le kouta ka le kouta. Si on 1%, 1%, y a vérité. au tien il a le kouta, le kouta et le kouta. Et vice-versa, si on 1%, 1%, y a le kouta, au tien il vérité, vérité n'y a pas de puisque les huit microbes y a pétrole qui a puisque déjà Malgré que a pétrole qui est a pétrole a pétrole qui est a pétrole y a un y a petrole, Yango monisa, il y important de comprendre que la lumière n'a l'obscurité, dans la ténèbre, et Il y a que c'est Avant que nous un sur le mensonge, on a dit que que c'est un que est-ce que pan yo le kouta et comment le échappatoire? Est-ce que pan le kouta et comment le cola de tous les jours? Est-ce que le couteau pana n'aille comment le cola qu'on Ko s'est sauvé la peau ou bien le couteau tu le prends comme le couteau? D'un l'oubaka, dans l'obaka, moi en Dambou, à Zalakate, et le couteau être en Dambou et Zalakate, Dans tu peux c'est exemple il y a 1%, 1%. Alors, dans la Bible est comme on a que Exode chapitre 20, verset 16. Mibeko, onzamba pesa kitabana Israël. Alobi, oui. Tu ne porteras point de faux témoignage contre ton prochain. Moutou a kosaka, aza moutou a apotakaba fausseté. Puisque le kouta, il n'y a pas de faux. Ce qui n'est pas vrai, est faux. Mais le kouta, si quoi, il a Donc, synonyme à le kouta, il a fait faux. Moutoura a constaté Kazali Moutoura a joué comme un Camounzambe, a balancé To go, tout a solo, a balancé un go. Surtout les faux témoignages, awa ils allient réellement Lokuta. Surtout le mutu Moutoura ko censé rapporter, mais a Lokuta, ça dit au transformer vérité. Or Lokuta, ma bien, synonyme de quelque chose faux. Tout ce qui n'est pas vrai est faux. Or, ce qui est faux, y a un bengaka, yali, n'est-ce pas trompeur ou trompeuse c'est-à-dire le est allé est et normal mais le et et puis comment alors tu peux abandonner le kouta il y a des gens même qui par exemple il exemple pourquoi il retard au lieu de se il y a que qui vous et après, tant que vous avez dit que vous avez vous avez dit vous avez dit que que vous avez vous avez que vous au que vous que que vous Chant 8, 44, le Bible. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage On a Yeshua Zoloba. On a Juif, on Pharisien. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous savez pour père le diable. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce que non parce qu'il n'y a pas de vérité en lui lorsque lorsqu'il profère le mensonge il parle de son propre fond car il est menteur et le père du mensonge Jean chapitre 8 verset 44 Yesu azo loba boye » Ça c'est les paroles du maître. Azo côté ya bas basa ko comprendre, basa ça On vous prêche la vérité, vous ne comprenez pas. Lorsque vous, lorsque d'autres gens vous prêchent les mensonges, vous les suivez. Et pourtant le mensonge ne donne pas la vie. Exemple à parenthèse. Nzela ezamou lili. Libosoko na libou luyamunene. Bah epi show ke no moni nzela wa muinda kuna. Les n'ango bien, mais ils ont baluka, mais ali, de mais vérité est un escalier. Ça dit, vérité est toujours dans le Tant que Galilée a dit, quand la terre tourne autour du soleil, il a Mais tant a dit plus tard. Bref, il que Le kouta est un la vérité est un malembe. La vérité finit toujours par triompher. Pourquoi? Triomphe, il y a vérité, il y a plus tard, tu a plus il y a a et pourtant, mensonge, c'est c'est pas diable. Il un il y a continue Je vais Bo, donc, il faut comprendre ce qui papa Nabino ou diable. Et il faut accomplir le désir. Il faut accomplir la vérité. Il faut vie. Il faut accomplir chemin. diable est mensonge, un mort, un impasse. Si diable est c'est la vie éternelle. « Ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. » Or, la volonté du Père, c'est de manger la parole. La volonté du Père, c'est de vivre dans la lumière, de dire la vérité. Mais le diable... Donc, il y a un qui sont be, beaucoup monde démoniaque, la monde satanique, il a fait ça. à a basalama be mingi, pouvoir ça. Ça dit ah, Vous voulez accomplir le désir, le désir, de votre père. Quel désir Le mensonge, le meurtre, la débauche, l'ivrognerie, l'envie, la gourmandise. Ça dit ma mm. ma désir, n'est-ce pas Oh, tu plus dans la galate, désir la chair. Galate 5. Alors, alors bien ok il a été meurtrier dès le commencement. Titango, Cain, Azoboma, Abel, et ceux qui est concours, il y a, il y a le diable. Puisque pour Naye, il a fallu, à côté de la 4 à Moutou, à assujettir Moutou, Moutou a esclave Naye, comme ça Moutou a raté les promesses de Dieu. Mission à diable, la à Jean 10, 10. Il ne vient que pour voler, égorger, tuer, dérober. C'est-à-dire, il a été, il a été, il a été, il il y il a il a été, il pas dans il a a il a il a Libançois vérité le diable ne peut pas se tenir à qui magra par exemple qu'on met à Yeshua dans ngomba. en à ça que ça y est il est écrit y à ça y est à ça qu'on à une à ça qu'on à vérité y a vérité à parole et puis après c'est un certain moment à quoi il s'ouvre à Kenai c'est pourquoi je vous dis vous qui me suivez entre parenthèses le diable n'a pas le temps à perdre ceux qui aillent pas à Moudou a ko, ko meka a ko meka a moni ke ozali nespa ko résiste a ko kima Ok, o ke puisqu'il n'a pas besoin ke ozali sae mingi pète a ko raté ma kamoutu kote moussous puisque a sa motem a moto moutu alors a wastu bien, quand kangi parenthèse il ne se tient pas dans la vérité parce que parce qu'il n'y a pas de vérité en lui Des gens qui sont menteurs des fois ils disent des vérités mais les gens qui sont, qui sont, comment dirais-je, mais le diable, qui n'est pas menteur, mais c'est lui, en fait, les génitaires du mensonge. En lui, il n'y a même pas 1% qui a la vérité et pas la puisque dans un menteur il y a même 1% on en va qu'il y en a bien que ça et fait mon côté dans qu'il y vérité dans na qu'il y a mensonge mais exact que bango basa ils peuvent des fois dire sont ce qui mutu ce qui est menteur appelle sur bonjour na moi et ça vérité et ça vérité à bientôt au revoir ça vérité on appelle le peuple au monde salut et ça vérité Bon appétit. Et la vérité, y a, y a, y a, y a, c'est-à-dire, il y, y a un peu de 1% de vérité. Voilà. Mais il y a un diable, il y a une vérité à ta bon côté. C'est-à-dire, en lui, il n'y a pas de vérité. Et lorsqu'il profère le mensonge, à cause à cause, hein, il parle de son propre fond. La Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Christ ou de Dieu, mais là le mensonge du diable vient du fond de lui, du fond de lui. Et où tu as la carte naï, na fond. C'est-à-dire quand il dit des mensonges, tu as il Bobi que oui, ça c'est la vérité. C'est pourquoi Bobi que Bible Bobi qui a ces déguisaka, le Colanini Ange de Lumière. Oh Ange de Lumière, c'est l'ange Ange de Vérité. Comme il y a un anges de ténèbres, un anges du, mens du mensonge, à Koulouka, s'est déguisé de façon qu'il y a un tel que vraiment, ça c'était un ange de Dieu. Moi, je, je disais souvent, quand tu as la je disais que ceux qui par exemple, au dès tu as qui diable a a et tout ça. Bon, ceux qui à la à donc, à ce qui de de il y a un peu de temps, il, il y a un peu de temps. Il y a un de temps, donc de Il y a de a de de a de il a a il y font a monter mais diable il s'appelle nokuta ADN ADN ADN c'est comme si un sucre exemple le banal un sucre ba sucre ba poussière ce qu'on dit poussière sucre il y a de sucre tu mais il de C'est-à-dire que le diable a 1%. Et zali le kouta Il parle de son propre fond de trouble, car il est menteur et le père du mensonge. C'est-à-dire le diable. Ce so, sa, si qui est ce c'est est ce c'est un ce C'est est ce C'est est ce qui est ce qui est ce qui est ce qui est ce qui est ce qui est ce qui est ça qui ce qui est ce c'est que ce est qui qui pour jouir du bonheur. Persévère, ta, de, de, de, de, de, préserve ta langue du mal et tes lèvres de paroles trompeuses. Si tu vivre, si on veut prolonger, tu veux vivre. Et ça peut papa et maman. Mais Préserve ta langue du mal et tes lèvres de paroles trompeuses c'est ce comme si tu étais en train d'abréger tes jours tes vies alors pour comprendre Ephésiens a chapitre 4 verset 25 C'est pourquoi renonce yo tu trompes ta femme, tu trompes ton mari, tu trompes tes enfants, tu trompes ta, ta, ta, ta maman, tu, tu, tu trompes, c'est pas, euh, donc ton papa, tu trompes te, euh, ton donc ton, ton, ton chef, tu trompes tout le monde. Renonce au mensonge. La première réponse, comment faire pour abandonner le péché, ces péchés du mensonge, belokuta, c'est de renoncer, kotika qu'on dénoncer non, non, non, non, non, non, non, je me suis trompé, je mentis. » Et ça, c'est très important. Puisque Moutou Andimaka, qui a été orgueilleux. Or, l'orgueil, c'est un élément aussi plus dangereux. Pourquoi Puisque la Bible nous dit que Dieu résiste aux orgueilleux, aux orgueilleux, et il le fait donc grâce aux hommes. C'est-à-dire, a Tant Tangoki message oyo loban nzambe je viens m'humilier devant toi je ne veux plus mentir quel que soit likambekoela je veux dire la vérité même ça par exemple yadan il y a il y a abram en égypte tamaki a accueilli en égypte pour qu'on se réfugier akoutanina ba toi pharaon va tout nier et moisinay donc sarai a vu a les qui Nini y'a parents. Mais les gens qui sont parents sont parents. Ils sont parents. mais sont parents. Ils sont parents. Ils sont puisque Ils sont parents. Ils sont si ko alors le mensonge peut te tuer. Le mensonge j'ai cru que Bomaio avant. Bah tenue aux questions ceux qui essaient à soloter loba essaient à soloter ceux qui vérité zali na kat magambozo loba t'es loba vraiment na kosa ki bolim na kosa Je n'ai jamais vu une personne un enfant qui demande pardon puisqu'il a menti ou elle a menti que batuba kangle soukanda non. C'est-à-dire, le kuta awa, il faut renoncer na yango, et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Wow! Selon la Bible, nous disons que il y a un prophète mineur, prophète dans Israël, il y a un Malachi il a Alors, tant nous si on un lelo il y a Raccordement frauduleux, ça dit pas à Là c'est n'est pas de parler selon la vérité. Pasteur je veux dire droit n'est-ce pas? il n'est pas selon la vérité. Car nous sommes membres les uns les autres. qui échoue de vrai. conseil? Avant dernier verset. Colossiens chapitre 3 verset 9. Ne montez pas les uns aux autres. Vous étant deux piliers du vieil homme et ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau. Qui se renouvelle ré dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. L'image de celui qu'il a créé, l'image de Dieu, c'est la lumière. L'image de Dieu, c'est la vérité. L'image de Dieu, c'est le chemin. L'image de Dieu, c'est la pureté. Là où il y a la pureté, on ne peut pas s'y trouver, n'est-ce pas On ne on, on peut, on peut, on peut pas trouver le mensonge. Donc ça dit « Ah ouais, ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme. » Ça dit « Comment faire pour, n'est-ce pas, abandonner le péché de, du mensonge ?»« Mais Comment faire pour renoncer ou abandonner le, le, le mensonge ?» C'est être réellement sûr que tu es dépouillé, n'est-ce pas, du vieil homme. « de pieds du vieil homme, il n'y naître les nouveaux. » Accepter Yeshua dans sa vie, étant maître, étant seigneur, étant sauveur, et que Yé Azobo mouinaro en charge. Moi j'ai dit souvent, Nakatanda Kunaro mouneno zanakitika moko et akitoko, mou konziako, tu t'ygale ki tu vann na mabele, ou le goûte vana mou na mabele, pourquoi? Puisque tu veux lui laisser la place, la grande place de ta vie. Alors, Ponakosu ki sa, versa Asuka, vann apesa conseil Asuka. Le danger, oh, il courir, ce le la mensonge. Apocalypse, chapitre 21, verset 6, et le Et il me dit, c'est fait, je suis alpha et oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source et de l'eau, de, de, de, donc de la vie gratuitement. Celui qui vaincra, héritera ces choses, je serai son Dieu. Et il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, le meurtrier, les impudiques, les achanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans le temps, dans, dans temps ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Au coufis, y a mis Balé. C'est-à-dire, après ta mort, là, ton âme restera pour l'éternité dans les temps de feu. C'est-à-dire, le sort réservé, n'est-ce pas, aux menteurs ici, c'est le feu éternel. Ceux qui sortent, eux, ils ont réservé la vérité, ils ont dit la vie éternelle avec Yeshua. Mais le menteur... Ben bien, tous les menteurs... On ne fait pas ici la classification de quel genre de mensonge ou bien quel niveau. Non. Il y a un a ça que Le kouta est à la couleur. Le est couleur. Le kouta est la couleur. Le kouta est à Le kouta est Le kouta est la couleur. Il y a une explication. Il y aussi déjà le kouta, est ça les gens savent que le kouta est et même les yeux il y a des gens qui ont fait des études ça dit, même le corps refuse de mentir sans pour autant rester calme le corps fait un geste pour dire là je viens de mentir donc des tics comme ça alors pas zambé le couteau ali n'a de liste oyo de liste celui qui vaincra dans l'apocalypse ap 21 7 celui qui vaincra héritera ces choses je serai son dieu et il sera mon fils mena 8 c'est-à-dire apocalypse 21 8 et lobby mais pour les lâches les incrédules les abominables les meurtriers les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans le tank ardent de feu et de soufre, qui dans ce qui est la seconde mort. Souffre ça le quoi la mort est dans un volcan Et ça le rouge mobimba donc rouge mo c'est ça et ton âme pour l'éternité à cause du mensonge. Quelque chose que tu peux renoncer aujourd'hui. Quelque chose que tu peux condamner aujourd'hui. Quelque chose que tu peux abandonner aujourd'hui. Émission, elle est le soukiao, puisque trop d'attaques dit que bon mon ango, puisque tu as on a eu ça à moi, ils ont après tu as la carte internet, bon mon ango, elle le dimanche, n'a c'est pas l'état, qu'on à émission. Si vous avez encore des questions par rapport à cela, si vous avez de, de, de, de, de, de points que vous n'aviez pas compris, nous serons toujours là pour vous répondre. Et je sais que par la grâce de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Shalom.